Aujourd'hui, euh, juste euh, envie de discuter, il faisait beau, ça il fait beau. On nous avait prévu un temps, euh, un mauvais temps, mais euh, il fait beau. Et euh, parler euh, deux minutes avec vous, partager euh, des idées euh, et puis euh, des posts que j'ai eu euh, via euh, Facebook et Messenger. Oui, parce que je reçois quand même pas mal de messages. Euh, le plus grand nombre, c'est, euh, me, on me demande comment je fais pour pouvoir euh, être de moins en moins, et je dis bien être de moins en moins, pas complètement, mais de moins en moins impacté par ce qui se passe euh, dans, euh, dans le système, dans, dans la vie de tous les jours. Ben En fait... Euh, c'est pas très compliqué. Euh, je n'adhère plus, je n'adhère pas à, à, à ce système. Et donc, à partir de là, à partir du moment où je choisis l'amour plutôt que la peur, ça se fait tout seul. Ça se fait tout seul. Il y a juste à avoir confiance, se faire confiance, et à partir de là, ça se fait tout seul. Euh, depuis ma dernière vidéo, j'ai eu. Euh, j'ai eu des preuves de ce que je vous dis. Oui, j'ai eu des preuves. Euh, la première, c'est que avant le confinement, j'avais euh, pris rendez-vous avec un orthophoniste, euh, pas un orthophoniste, un, un orthodontiste, pardon, pour mon fils. Donc avant le confinement, je vous parle ça du euh, début mars. Et elle m'avait donné rendez-vous pour le mois de juin parce qu'elle était hyper bouquée, hyper débordée et qu'elle n'avait absolument pas de place. Bon. Depuis le confinement, je n'ai pas repris rendez-vous avec. Je me suis dit, pourtant, mon idée racine, c'était mon idée, mon idée principale, celle auquel je donne vie. Donc je donne vie à celle-là, mais je, je donne vie à beaucoup d'autres. Mais mon idée racine, c'était il fallait que je reprenne rendez-vous avec. Euh, cet orthodontiste pour mon fils quoi parce que il, sa mâchoire euh, elle a une petite déformation et euh, plus je l'aisse passer et pire ça va être ben, je n'ai pas eu besoin de prendre rendez-vous figurez-vous c'est elle qui m'a contactée pourtant quand elle quand elle m'a envoyé le message en disant que il ne pouvait pas donner suite euh, au rendez-vous parce que suite au confinement euh, euh, il n'y avait plus de rendez-vous en cours et eh ben j'ai reçu un message de leur part en disant que le rendez-vous était maintenu le jour et à l'heure donnée. Le rendez-vous était maintenu. Donc il fallait prendre. Alors attention parce qu'il faut prendre des masques. Il faut que bon, l'enfant se soit lavé les dents avant, c'est normal. Il faut prendre des masques et surtout prendre un stylo. Alors je ne sais pas à quoi il va servir, le stylo, mais il faut prendre un stylo. Voilà. Quoi qu'il en soit, je n'ai pas eu besoin d'appeler. Ils ont appelé d'eux-mêmes, parce que c'était mon idée racine. Euh, une autre idée racine que j'avais, c'est que je suis euh, en longue maladie depuis maintenant euh, plus de dix ans. Et depuis, de 10, et depuis plus de dix ans, euh, je, je perçois une pension euh, ridicule, ridicule, parce que, soi-disant, la fibromyalgie n'était pas reconnue euh, par la sécu comme étant euh, une maladie handicapante. Donc, on m'a mis euh, dans la case euh, « euh, longue maladie voilà. ». Euh, une longue maladie de 10 ans, ça fait beaucoup quand même, je trouve. Hein, une longue maladie de 10 ans. Et euh, donc, euh, ben, j'ai dit « ça va bien maintenant, ça va bien ces minutes, il faut peut-être euh, qu'on remette les pendules à l'heure. Hein, » Parce que j'ai quand même travaillé avant, Hein, et euh, si je travaille plus aujourd'hui, c'est dû à cette maladie, C'est pas de mon fait, c'est dû à cette maladie. Donc je perds de l'argent, pendant dix ans j'ai perdu de l'argent, vu que je ne peux pas travailler euh, dû à cette maladie, et qu'ils me payaient euh, une poignée de cerises. Ras-le-bol, j'ai fait un courrier. J'ai fait un courrier en leur demandant de revoir... Euh, Ma situation, parce que ma situation, bah, euh, elle était plus adaptée à ce qui se passe aujourd'hui. Alors ils m'ont dit non, mais non, ce n'est pas avec nous qu'il faut voir. Alors c'est la CQ1, hein, euh, la CPAM. Ce n'est pas avec nous qu'il faut voir, c'est avec la MDPH. Alors je leur ai envoyé un courrier, euh, pas piquer les hannetons, j'aime autant vous dire. Alors disons qu'ils me prenaient royalement pour une idiote. Enfin je vous fais euh, grosso modo le texte qui me prenait royalement pour une idiote, parce que quand j'y suis allée euh, au début, euh, quand euh, ma, ma maladie s'est déclarée, j'y suis allée au début, et le médecin conseil de l'époque, hein, je ne sais pas d'où il sortait celui-là, hein, euh, il a dû avoir son, euh, son doctorat euh, dans un pocket de ou ou alors il a dû louper euh, quelque chose euh, au niveau... Euh, des examens pour devenir docteur ou je sais pas, je sais pas, c'était vraiment, vraiment un, un nulard hein, si je peux m'exprimer ainsi, parce qu'il m'a dit, euh, bah écoutez, euh, nous ici, euh, euh, on n'est pas là pour payer les feignants, donc euh, si vous voulez euh, avoir euh, un, une rentrée correcte, bah, euh, épousez un milliardaire et vous aurez une rentrée correcte. Voilà, dixit. Euh, le docteur conseil de la CPAM il y a dix ans. Sur le courrier, je leur ai gentiment rappelé qu'il fallait qu'ils arrête, qu arrêtent de se foutre de moi, que c'était bien eux qui décidaient de mon état, euh, si mon état devait être reprise en compte ou pas, si je devais avoir euh, une augmentation ou pas. Et euh, pour affirmer mes dires, j'ai quand même envoyé, euh, joint à mon courrier, euh, le courrier, euh, une attestation de mon médecin traitant qui dit qu'effectivement, euh, ça faisait 10 ans que ça durait et que les choses avec l'âge n'allaient pas en s'arrangeant. Même si moi de mon côté, euh, j'ai trouvé une petite astuce, mais bon, ça n'allait pas en s'arrangeant. Et donc de ce fait, eh ben, je leur ai dit, euh, alors euh, je ne veux pas de réponse, je, je ne souhaite pas avoir de réponse, si votre réponse est négative, je ne souhaite pas en avoir. Je ne veux pas recevoir de réponse. Euh... Donc, euh, suite à ce courrier, je me suis dit, mon Dieu Maria, qu'est-ce que tu as fait Ça y est, euh, là, c'est n'est euh, pas ta pension qui va augmenter, mais ils vont, euh, vont euh, te ramener euh, deux mecs en blouse blanche qui vont t'emmener direct euh, en psy. Eh bien, euh, bah, je garde une photocopie du courrier, forcément. Moi, tous les courriers que j'envoie comme ça euh, dans des organismes, je garde toujours un double parce que eh, ouais faut, les écrits restent. Hein, euh, les paroles s'en vont, et les écrits restent. Et euh, donc, euh, j'ai ce courrier. Et puis, bon, bon, je me dis, autant il va finir à la poubelle. Bon, bon c'est pas grave, hein, ça sera pas la première, ça sera pas le dernier. Et quelle a été ma surprise quand j'ai été regarder mon compte, donc le virement qu'ils m'ont fait. Euh, ce mois-ci, ben, il m'a augmenté de 50 euros, grosso modo. Voilà. Tout ça parce que j'ai tapé du poing sur la table. Et parce que mon idée racine, à la base, était qu'il fallait que je sois augmentée. Donc, il m'a augmenté. Ah, oh, 50 euros. Bah, écoutez, c'est toujours bon à prendre. Hein, euh, euh, Ce n'est pas le montant du RSA. Hein, mais je ne suis même pas au montant. Je suis même pas. Pour vous dire, avec les 50 euros, je n'arrive même pas au RSA. Donc, c'est pour vous dire, hein, c'est vraiment... Vraiment, mais bon, 50 euros, c'est toujours 50 euros, hein, on ne va pas cracher dessus. Et puis, euh, je suis bien contente euh, de les avoir reçus. Voilà. Donc, euh, voilà. Je, je, en fait, euh, si vous voulez, euh, le fait que je m'écarte du, du système, ce n'est pas euh, physiquement, c'est énergétiquement. Et quand vous vous écartez du système énergétiquement, et non pas physiquement, vous écarter physiquement aussi, hein, je veux dire, euh, si vous allez, euh, si vous voulez aller vivre dans une ourte euh, c'est j'aimerais bien, moi. Hein, j'aimerais bien, j'adorerais, j'adorerais. Hein, mais bon, on va dire que je ne suis pas la seule euh, ici à la maison et que il faudrait la vie. Euh, il faudrait que du fait que j'ai un petit garçon, il faudrait l'aval la, de son père aussi. Et son père, pour l'instant, est pas du tout. Euh, dans, dans cette idée-là, donc euh, bah, euh, moi je la fais vivre, hein, on verra bien hein, ce que ça va donner mais euh, c'est vrai que quand je regarde des, des émissions à la télé où je vois euh, par exemple sur la chaîne Voyage, parce que j'aime j'adore alors mais les chaînes que je regarde en ce moment c'est euh, Voyage euh, c'est quoi aussi, Nature Wild et c'est euh, Ushuaia TV voilà. voilà les trois chaînes que je regarde les toutes sont ont un rapport plus ou, plus ou moins avec la nature, enfin, plutôt plus que moi, et euh, ça met mon cœur en joie. Et du coup, j'ai envie d'aller faire le tour du monde parce que c'est tellement beau ce qu'on euh, qu voit à la télé que j'aimerais aussi faire partie de l'expérience. Ça reste un rêve, euh, ça commence à rentrer de plus en plus dans ma, mon, ma pensée racine, mais bon, euh, on se dit... Euh, Laissons faire les choses, voilà. Avoir confiance, avoir confiance et laissons faire les choses. Tout ça pour vous dire que si on veut voir un changement arriver chez nous, pas chez le voisin hein, et pas, euh, euh, voilà, euh, et ben déjà il faut il faut se changer nous. Voilà, il faut que nous on fasse un changement, il faut qu'on fasse un nettoyage à l'intérieur. Et qu'on se pose la question, effectivement, euh, c'est tout bête, parce qu'on on le dit régulièrement, mais c'est la vérité. Qu'est-ce que je veux vraiment Et quand vous répondez à la question, qu'est-ce que je veux vraiment Alors moi, je veux plein de choses, vraiment. Je ne veux, je veux pas qu'une chose, veux, je veux pas dire, j'en veux plein. Voilà, je veux plein. Je veux plein de choses. Hein. Et... Euh, bah, euh, le bon côté, c'est qu'elles arrivent petit à petit. Voilà, il suffit juste que je sois patiente et que je donne vie. Je donne vie. Voilà. j'avais envie euh, bah, euh, que mon fils se fasse soigner. Bah, ils m'ont ils contactée. J'ai pas eu besoin de les contacter. Ils l'ont fait de même. J'ai eu envie d'avoir une augmentation parce que j'estimais que j'étais vraiment euh, rabaissée par rapport au travail que j'avais fait euh, de par le passé. Par rapport au fait aussi que j'ai quand même mis euh, cet enfant au monde, donc ça a quand même aidé. Euh, par rapport au fait aussi que si je peux pas travailler, euh, c'est quand même dû à, à la maladie. Donc en mettant tout ça bout à bout, je me suis dit, il n'y a pas de raison que je ne sois pas augmentée. Mince alors, et euh, je vais vivre toute ma vie euh, avec des, des miettes. Ah, voilà, ça y est, c'est fait. 50 euros. Je pense que si je continue à taper, je gagnerai davantage. Je pense. Je vais peut-être le faire d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas de raison. Hein? C'est bien gentil, 50 euros. Je suis très contente hein, d'avoir mes 50 euros en plus par mois. Hein? Mais euh, pour faire les projets que j'ai en tête, euh, ben, ça ne suffira, suffira pas. Donc, j'ai besoin de plus. Mais je suis contente, parce que c'est déjà un début. C'est déjà un début et et quand on est content avec ce qu'on a et eh bien le reste arrive donc je me dis que c'est déjà un début tout ça pour vous dire et pour répondre aux questions qu'on qu m'a posées c'est que euh, c'est votre façon de penser qu'il faut changer il faut, il faut changer radicalement votre façon de penser alors déjà pour premièrement ouvrir les yeux sur ce qui se passe actuellement si vous, a, si vous êtes pas trop bête il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr hein? il y a juste à ouvrir les yeux à observer ce qui se passe actuellement, à observer euh, bah, autour de vous, hein, tout simplement, comment ça se passe. Quand vous voyez que les gens, ils ont des masques n'importe où, bah, certains, hein, parce qu'il y en a beaucoup qui les ont laissés euh, par-dessus par leur épaule, les masques, ils n'ont rien à carrer Et, euh, et d'autres qui ne les quittent pas, hein, je me demande même s'ils ne dorment pas avec la nuit, hein, tellement ils... Ils ont peur, ils sont tellement paniqués que je me demande s'ils si, si, si les quittent à un moment donné, en fait, euh, leurs masques. Hein, qui, euh, qui sont potentiellement contaminés de leur journée, mais je me demande s'ils les quittent parce que c'est hallucinant, c'est hallucinant. Donc ça, déjà, ça devrait vous, vous ouvrir les yeux sur plein de choses. Après, écoutez des informations qui sont vraies, pas celles de la télé, pas celles qu'on veut vous faire croire mais des informations euh, comme bah, pour le coup docteur Raoul l'a bien dit que les informations sur YouTube sont souvent beaucoup plus euh, véridiques que celles que peuvent nous donner la télé de toute façon elles ne peuvent être que plus véridiques vu que à la télé nous vous raconte que des craques. donc ça peut être que plus véridique hein et euh, même si on traite certaines personnes de complotistes de magouilleurs et de tout ce que vous voulez bah, en fait plus on descend ces gens là et euh, je pense qu'il faut les écouter alors on n'est pas obligé d'adhérer à tout ce qu'ils disent et, et à tout ce qu'ils pensent hein. mais juste voir si quelque part bah, euh, leur idée ne correspond pas avec celle que vous feriez vous aussi euh, si vous étiez au courant de tout ce qui se passe Voilà. pour être au courant de tout ce qui se passe ce n'est pas compliqué vous allez sur internet vous tapez ce que vous voulez savoir et vous avez la réponse hein. ce n'est pas plus compliqué que ça une fois que vous avez ouvert les yeux et que vous dites bah, qu'effectivement euh, « bah, non, ça n'a, non, non, non, je ne veux pas adhérer à ça, c'est juste pas possible bah, », à partir de là, bah, vous énergétiquement, vous commencez à, à sortir, vous partez, vous partez. Vous êtes moins impacté par ce qui se passe, vous êtes moins impacté par ce qui se dit, vous êtes moins impacté par les gens qui et, ils veulent veulent Dormir avec leur masque, s'ils veulent aller se baigner avec leur masque, s'ils veulent aller manger au resto avec leur masque, si... c'est leur problème au final, c'est pas, oh. bien, hein? bon. ils vont pas mourir du, du virus, ils vont peut-être se retrouver à l'hôpital pour une asphyxie, pour un, un problème respiratoire, parce qu'être avec le, le, le masque H24, c'est absolument pas euh, possible et c'est absolument pas euh, Déjà, pour la santé, c'est déjà très très très très mauvais. Donc, euh, cette histoire de masque commence un petit peu à, à, à me saouler, menu menu. C'est une raison de plus pour que moi, je, je vire de l'autre côté. Et euh, voilà pourquoi est-ce que je suis de moins en moins impactée par ce qui se passe. Voilà pourquoi j'ai quitté pas mal de groupes auxquels j'étais euh, abonnée. Euh, et j'ai quitté pas mal de, de groupes, parce qu'ils euh, parlaient, euh, il se passe ci, il se passe euh, ça, euh, la guerre entre les noirs et les blancs, la, la guerre entre les racistes, et patati et patata, mais euh, tout ça s'est mis en place déjà, s'est mis en place. S'ils ont fait ça, s'ils ont... Euh, euh, ce, ce, ce monsieur Floyd qui, qui, qui est mort aux États-Unis, euh, et toutes mes condoléances à sa famille, mais je veux dire, malheureusement, euh, bah, ce n'était pas la bonne personne ça s'est tombé sur lui. Et, euh, mais c'est fait exprès, c'est fait exprès, c'est fait exprès pour raviver la haine, c'est fait exprès parce que vous comprenez bien que le système est en train de se casser la gueule, et que ce qui leur manque en énergie, c'est justement la haine, la colère du peuple, ils veulent que le peuple se révolte, ils veulent que le peuple fasse naître la, la, la haine, et c'est justement ce qu'il ne faut pas faire, c'est justement ce qu'il faut pas faire. Donc oui, c'est malheureux pour la famille de ce monsieur, aussi bien là-bas qu'en France, même si celui à qui c'est arrivé en France, il avait des casseroles, ce absolument pas une raison pour qu'il meure dans des, dans des circonstances pareilles. Et je suis désolée pour sa famille aussi. Néanmoins, tout ça, c'est tout, tout une mise en scène. C'est une mise en scène de l'état profond pour pouvoir euh, euh, faire en sorte que les gens, s'entretuent entre eux sous euh, la bannière du racisme, sous la bannière de la différence, sous la bannière de tout ce que vous voulez, mais au final, regardez bien, que vous soyez noir, blanc, rouge, jaune, ou quelle que soit la couleur de votre peau, quand vous taillez, quand vous faites une blessure au niveau de la main, ou au niveau du bras, ou peu importe, ou de la jambe, ou peu importe, que vous soyez blanc, noir, rouge ou jaune, quelle est la couleur du sang qui sort de vos veines N'est-elle pas de la même couleur Donc ça veut dire que nous sommes tous pareils. Et si nous sommes tous pareils, pourquoi nous faisons-nous la guerre si nous sommes tous pareils C'est de la division. C'est de la division, c'est diviser pour mieux régner. Alors évidemment après vous allez avoir des clans et... Et les, et, les, et les racistes pour des blancs, et les racistes pour les noirs, et les racistes pour les religions, et des racistes pour tout, et tout, tout ça, sous la bannière du racisme, eh ben, ça fait de la division. Alors les êtres, les êtres humains, au lieu de se réunir et d'aller dans la même direction, c'est-à-dire se battre contre un seul et même ennemi, eh ben, ils se battent entre eux ce qui fait que l'énergie qu'il devrait avoir pour se battre contre euh, l'état profond et tout ce qui ne va pas bien en ce moment, et eh ben, il la dépense pour se battre entre eux. Voilà, c'est pour ça que je n'adhère pas et que je, énergiquement, je n'adhère plus du tout. Alors, je fais des concessions, mais des concessions euh, qui me parlent, des concessions euh, que je n'ai pas du, de mal à faire, donc... Des concessions, je vais vous dire, je fais des concessions qui ne partent pas à conséquence avec ma façon de penser et euh, qui sont en adéquation avec euh, ce que je pense, si euh, pour aller se faire soigner, il faut mettre un masque. Oh, bon, tiens, pas plus tard que cet après-midi. J'ai été, euh, été faire une... Euh, comme j'ai eu un cancer, j'ai été, euh, bah, hein. été faire une visite de contrôle. J'étais faire une visite de contrôle. Ça faisait un moment que je n'avais pas fait à cause du confinement. J'aurais dû la faire pendant le confinement, mais manque de bol, c'était fermé. Donc, euh, visite de contrôle. Et là, la secrétaire, euh, je dis à la secrétaire, euh, euh, il faut un masque ou pas Du fait qu'elle n'en avait pas, je ne comprends pas, je j'en aurais mis un, donc je ne l'ai pas mis. Il y avait des gens dans la salle d'attente qui avaient des masques. Moi, je ne l'ai pas mis. Je dis, bon, je ne mets pas de masque. Elle dit, puisque ce pas obligé. Euh. Quand euh, le médecin est venu euh, pour que je rentre dans son cabinet, euh, je lui dis, euh, elle me dit, vous n'avez pas de masque Je lui dis, si, si, il est dans mon sac. Elle dit, vous ne le mettez pas Je lui dis, mais euh, pourquoi faire Vous avez un masque, vous Vous êtes protégé. donc moi, je pas besoin. Je n'ai pas besoin de le mettre, puisque vous, vous êtes protégé. Je n'ai pas besoin de le mettre, moi, le masque. Alors, elle me dit, oui, mais vous savez... Euh, il y a quand même la clim, et puis il y a l'air qui passe, et patati, et patata, je dis mais je m'en fous, je m'en fous moi, c'est bien, il y a la clim, et alors il y a l'air qui passe, et alors Je dis, euh, on peut très bien, je dis, je vais tomber malade de ça Je dis, qui vous dit qu'en prenant ma voiture, je vais pas avoir un accident, et que ma vie, elle va passer au-delà au Et ça sera pas le virus, ça ne sera pas le corona qui m'aura tué. Hein. c'est juste parce que j'aurais eu un accident de la route hein. Je dis, Non, non, ça me... Non, non. » Elle m'a dit bah, « Écoutez, c'est comme vous voulez. Ben, » Je dis « Ouais, c'est comme je veux. » Donc, euh, si c'est comme je veux, ça sera non. Vous, vous êtes protégé vous avez ce qu'il faut, vous avez votre masque. Donc, oh, pff, je ne vois pas l'intérêt que moi, je remette un, au final. Alors, elle me dit... Euh, je dis « Parce que moi, je ne supporte pas. » Je dis « Vous me mettez un masque, je pars euh, en crise d'angoisse et euh, je finis... Euh, » Ben, euh, si je mets le masque, dans cinq minutes vous appelez les pompiers parce qu'ils viennent me chercher, j'aurais fait un malaise parce que je n'arrive pas à respirer. Voilà. Alors euh, elle me dit, euh, ben, euh, je le mets bien, moi le masque, euh, je suis bien... Euh, et euh, voilà, je m'y habitue, je dis, mais, ah, mais vous c'est votre métier, vous êtes dans le service médical, vous êtes du côté euh, de l'autre côté de la barrière, si j'ose dire, donc vous mettiez un masque, vous êtes habitué depuis le temps à avoir un masque sur le visage, vous le mettez tout le temps. Donc vous euh, vous êtes, euh, êtes habitué Je dis moi, euh, je n'ai jamais été habitué. Je dis pourtant, j'ai travaillé en milieu hospitalier aussi. Hein. J'ai travaillé dans le milieu médical, mais je jamais été habitué à un masque. Jamais j'ai porté de masque en milieu hospitalier de, du temps où j'y travaillais. Donc non, je ne suis pas habituée à avoir un masque. Donc euh, je ne supporte pas. Voilà, je ne supporte pas. Bon, bah, il n'y a bah, pas de soucis. C'est vous qui voyez. Je bah, dis ouais, bah, c'est tout vu. Voilà. Donc... Euh, je pense qu'à un moment donné, il faut faire valoir aussi euh, son opinion. Il faut montrer aux gens que même, que ce soit des médecins ou peu importe, que bah voilà, hein, ils ont le choix. Hein. Soit vous mettez le masque et puis euh, ils appellent les pompiers. Euh, soit vous ne mettez pas de masque et puis c'est tout. Ah, ça marche très bien, hein, le coup des pompiers. Moi, à chaque fois qu'on m'a à déjà mettre un masque, je dis OK. Bon, que ce soit euh, chez le coiffeur quand j'y suis allée ou que ce soit... Euh, où est-ce que j'ai été déjà de, depuis le confinement, de, le déconfinement, pardon j'ai été chez le coiffeur, j'ai été euh, chez le médecin, donc euh, deux fois, trois reprises. À Chaque fois, je leur disais, hein, je dis, moi, euh, je l'ai le masque, hein, mais je ne le mets pas. Hein, je dis, euh, ou alors, vous appelez les pompiers. Euh, appelez-les maintenant, hein, parce que si je mets le masque tout de suite, euh, dans cinq minutes, c'est bon, hein, c'est fini. Il n'y a plus de son, plus d'image. Hein, donc euh, appelez-les tout de suite, hein, comme ça, on, on gagnera notre temps. Elle dit, non, ça va, hein, la geste, euh, non, ça va, ça va, voilà, bon. La personne en face est protégée, je ne vois pas pourquoi, moi je mettrais un masque, et puis pourquoi faire quoi Je vais c'est bon, faut arrêter avec la polémique. Alors je comprends que les médecins, euh, ils mettent le masque parce que ne serait-ce que pour rassurer euh, leurs patients, et, etc. Et de quelques branches que ce soit, euh, quelques branches médicales que ce soit, je comprends qu'ils mettent un masque parce que qu'ils bah, veulent protéger euh, leurs patients. Il y a des patients qui, comme moi, n'en ont rien à faire. et euh, ça leur passe au-dessus de la tête, mais il y en a d'autres qui sont vraiment attachés euh, au fait que, bah, ils ont peur et que bah, le fait que le médecin porte un masque, ça les rassure un peu, voilà. Donc, euh, juste pour vous dire que tout est une question d'énergie. Tout dépend de votre idée racine à, à la base, pardon, ce que vous voulez faire vivre en vous, ce que vous, ce que vous voulez faire, ce que vous, voulez, ce que vous ne voulez plus faire. Ce à quoi vous voulez donner vie, ce à quoi vous ne voulez plus donner vie, vous ne voulez plus donner existence, et, euh, et alimenter. Alimenter, c'est ce qu'on appelle appeler, euh, planter des graines, c'est-à-dire... Euh, planter les graines de ce que vous voulez voir venir dans votre vie, c'est-à-dire y penser, penser à ce que vous voulez, et alimentez-le, alimentez-le, alimentez-le régulièrement, régulièrement. Comme pour une fleur en été, bah vous savez qu'il faut s'en occuper, si vous voulez avoir un, un joli jardin, il faut vous occuper de vos plantes, il faut vous occuper de vos potagers, et bien bah pour vous c'est pareil, si vous voulez avoir le bonheur, la joie euh, dans, dans votre cœur, eh ben, euh, il faut avoir euh, vos idées euh, bien bien, bien placées, il faut que vous sachiez exactement ce que vous voulez voir arriver et euh, que vous lui donnez vie, c'est-à-dire que vous entreteniez ces idées, ses pensées, plutôt que d'autres qui vont vous mettre le moral dans les chaussettes, c'est j'ose dire. Donc euh, vraiment, donnez, donnez vie, donnez vie, donnez vie à ce que vous voulez voir venir. Et ça viendra. Et pour le reste, laissez tomber. Parce que tout n'est fait que pour vous, vous garder dans, dans, un, dans une sorte de, de bulle qu'ils ont créée pour vous, exprès, pour pas que vous en sortiez. Et pour pas que vous en sortiez, et bien, bah, continuez, continuez, continuez, continuez. <rire> Je ne sais pas si vous avez vu, mais bon. Je ne voulais pas faire une grande vidéo, mais j'en suis déjà, à 26 minutes. Je ne sais pas si vous avez vu, mais euh, quand ils nous font les annonces... Euh, en, en, en, en continuant hein, à, nous, à nous dire que le, le virus continue à circuler, qu'il est partout, hein, qu'il est partout, et que donc qu il faut appliquer les gestes barrières. Euh, ben, les gestes barrières, ben, voilà, vous savez ce que j'en pense. Le masque, vous savez ce que j'en pense. Euh, le gel hydroalcoolique, c'est très bien. Hein, ça, ça donne des plaques d'urticaire dans les mains, et c'est tu sais, trop bien, ce bien, le gel hydroalcoolique. Euh, bref. Euh, euh, donc, euh, il continue et à chaque fois, et, et moi, euh, j'ai remarqué que euh, la liste, la euh, liste, <rire> la liste des euh, comment des symptômes s'agrandit alors que le virus est en train de disparaître. La liste des symptômes s'agrandit. Alors, je sais pas. Je sais pas où est-ce qu'ils vont chercher tout ça. Je sais pas. Alors, au début, c'était le nez qui coule. Euh, euh, euh, la fièvre fièvre, mal à la tête, nez qui coule voilà, ça c'était au début hein? donc euh, on a dit euh, c'est le début d'une bonne grippe donc euh, tous ceux qui avaient le nez qui coule n'allaient pas forcément voir le médecin bah, parce que le médecin il donne quoi quand euh, vous allez le voir pour une grippe il vous donne quoi, il vous donne des antidouleurs hein? doliprane et puis euh, voilà, hein, vous restez couché vous, vous attendez que ça passe donc, euh, au début, c'était ça. Ah ben non, c'est ça. La liste est un peu plus longue. C'est hein. un peu plus longue. C'est-à-dire que... Alors, euh, si vous éternuez, si bah, bon, remarquez, hein, quand vous êtes enrhumé, vous éternuez. Hein, c'est euh, ridicule. Alors, il y a le, les mots de tête, euh, le nez qui coule. Euh, il y a aussi... Euh, ah oui, les mots de ventre. Ouais. Excusez-moi de vous dire euh, les mots tels qu'ils sont, mais la, on appelle ça la diarrhée. ouais, la diarrhée. Alors, si vous avez de la diarrhée, il faut aller voir le médecin. ouais, parce que du coup, euh, si vous avez de la diarrhée, c'est peut-être même pas une, euh, une gastro que vous faites. Hein. <rire> oui. Parce que les, les gastro ont disparu. Hein. Cette année, il n'y en a pas eu une. Hein. Non, pas une déclarée. D'habitude, on nous annonce, on, on nous montre la carte de France et on nous dit les endroits stratégiques, enfin les endroits stratégiques, les endroits potentiellement où il y a euh, de, une gastro. Ah, cette année, il n'y avait pas de gastro. Hein. Vous avez remarqué, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais cette année, il n'y a aucune gastro. Par contre, les symptômes de la gastro, ils les ont inclus dans le Covid. Ça, ça, ça, je comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment ça se fait, je ne sais pas. Bon, Remarquez, je ne suis pas médecin, hein? j'ai travaillé en hospitalier, mais je ne suis pas médecin. Hein? Donc, euh, je laisse la parole à ceux qui savent. Hein? Enfin, euh, peut-être même que j'en sais plus qu'eux, je ne sais pas. Hein? Toujours est-il que, vous remarquerez, les symptômes sont plus... Euh, <rire> la liste des symptômes, s'agrandit ça ça comme, euh, comment dirais-je... Comme peau de chagrin, hein, ça s'agrandit, ça s'agrandit. Bientôt on se demande si le mal de dents et puis euh, les hémorroïdes vont pas être inclus dans le dans le dans les symptômes du Covid, tu sais pas hein. Parce que tous les symptômes. Alors, en dehors du mal de tête, euh, quoique j'en ai eu, euh, en dehors de la fièvre et du manque de, de, de dora. Et d'odeur et de goût. Euh, bah les symptômes, moi je les ai tous, hein, sauf que les symptômes, ces symptômes-là, je les ai euh, 365 jours par an. <rire> ben oui, parce que entre les rhumes d'été, les rhumes d'hiver, les rhumes des foins, euh, les, euh, les, euh, comment, les symptômes grippaux, qui ne sont pas une grippe, mais qui sont les symptômes grippaux, et ben vous êtes malade euh, tout, tout le long de l'année, si vous regardez bien. Et tout le long de l'année, vous avez les symptômes du Covid. Bah merde Ah bah voilà, pour le coup, euh, on est tous foutus. Voilà. Ah ben on est tous foutus si on les écoute, hein. Voilà. Alors, euh, pour le coup de l'odorat, de l'odorat et, et du manque de goût, euh, je, je rigolais parce que en 95, 1995, j'ai été victime d'un accident de la route un accident très grave et je pense que pour cet accident là je devais vraiment vraiment vraiment être protégée parce que quand on s'évanouit au volant quand on monte le compteur à 170 dans les pommes qu'on se retrouve perché sur un arbre je pense que si je m'en suis si je m'en suis remise et si j'ai échappé à la mort, c'est que vraiment, ce n'était pas mon heure et que vraiment, j'étais protégée. Tout ça, pour vous dire que c'est de là que devient ma cicatrice. Vous voyez, la cicatrice que j'ai là, voilà. Alors, j'en ai une là, dans les cheveux aussi, quelque part par là, bref. Et donc, j'ai eu le canal là, euh, qui a été euh, amoché. Donc, euh, pendant deux semaines, allongé, euh, manger et tout, allongé, parce que... Euh, bah, il fallait que le liquide en celle, euh, et Ils m'ont retiré tout le liquide encéphalo-rachidien de façon à ce que le liquide n'empêche pas euh, que les os se, se ressoudent. Résultat des courses, pendant deux semaines, j'avais des migraines horribles, horribles, horribles parce que j'avais euh, mon cerveau qui baignait dans rien du tout. Voilà. Il n'y avait pas de liquide encéphalo-rachidien puisqu'ils me l'enlevaient. Donc, euh, voilà. Euh, tout ça pour vous dire que. Quand euh, donc, euh, ça s'est euh, ressoudé, mon os s'est ressoudé, ben, j'avais perdu le, le goût, j'avais perdu l'odorat, j'avais tout perdu. Voilà, le temps que ça se remette en place, j'avais tout perdu. Alors euh, Moi, je dis, ben voilà, heureusement qu'on n'a pas eu le Covid à cette époque-là, parce qu'on m'aurait bien dit que j'avais le Covid aussi. Il hein, euh, euh, faut savoir qu'il y a certaines maladies, et autres que le virus, hein, qui ont exactement les mêmes symptômes. Perte du goût, perte de l'odorat. Euh, ben, euh, déjà, il euh, ne faut pas chercher très loin. Hein, quand, vous avez, vous avez une belle hein, quand vous avez une belle rhinopharyngite, quand ben, vous avez une belle rhinopharyngite, vous n'avez plus de goût, vous n'avez plus d'odorat. Ben, et pourtant, vous n'avez qu'une rhinopharyngite, ouais, qui se soigne au bout de quelques jours, euh, qui vous laisse un beau rhume derrière, mais euh, qui n'est absolument pas grave et absolument pas. Euh, euh, ni contagieuse, enfin contagieuse ou pas, euh, ben, je pense pas que ce soit contagieux. Euh, ça soit une rhinopharyngite, restant une rhinopharyngite, c'est pas bien grave. C'est juste une infection des euh, <rire> et comme c'est une infection des voies O.R.L, euh, ça part avec euh, du sirop ou pas, ou avec des plantes ou n'importe. Donc vraiment, vraiment, vraiment, vraiment pas de quoi euh, se mettre la tête à l'envers. Vraiment pas de quoi. Donc euh, le truc c'est, euh, monter vos énergies, mettez-vous du bon côté, hein, choisissez votre camp, je suis désolée mais c'est vrai, vraiment le cas, choisissez votre camp, mettez-vous du bon côté, faites monter vos énergies, libérez votre esprit, euh, libérez votre esprit de toutes les pensées, de, de, de, de tous vos mentals de, de toutes les pensées qui n'ont rien à voir avec ce que vous pensez vraiment et de ce que vous avez envie de faire vivre vraiment, mais euh, libérez... Euh, Faites de la place, faites de la place, faites de la place, et vous verrez que plus vous allez faire de la place, moins vous donnerez vie à toutes ces pensées qui n'ont rien à faire au quotidien chez vous. Moi, c'est ce que je fais. Euh, je, euh, des fois, je suis je, je pas, je suis pas gaffe, et puis j'ai des pensées qui, qui me traversent l'esprit et l'espace d'un moment, je me dis mais euh, c'est quoi cette pensée euh, Non, non, allez, zo, zo, c'est pas là que ça se passe. Euh, je, je, non, non, non, j'adhère pas. Donc, ouais, d'accord, je sais que tu es là, mais euh, tu, non, tu ne fais pas partie de, de ce que je veux vivre, donc euh, tu vas voir ailleurs. Et euh, c'est comme, comme ça que, que j'agis, c'est comme ça que moi je fais en tout cas. Alors, euh, je fais selon ce que mon cœur me dit, voilà. Et euh, donc, je ne suis plus intéressée, euh, ni par qui gagne, ni par qui perd. Alors, euh, euh, oui, je poste des trucs sur Facebook juste pour information, mais sérieusement... Je ne suis absolument pas intéressée et je ne me sens absolument pas concernée par tout ce qui se passe en ce moment et de moins en moins, de moins en moins. Plus les jours avancent et moins je me sens concernée parce que c'est pas ce que je veux faire vivre et ce n'est pas ce que je veux voir dans le futur, tout simplement. Tout simplement, je n'ai pas envie de revenir au Moyen-Âge, certes, mais euh, si on est obligé d'arriver au Moyen-Âge pour faire repartir la machine dans le bon sens, pourquoi pas Pourquoi pas Mais bon, on n'est pas obligé. Hein? Il y a des maisons qui sont autonomes. Euh, c'est très bien, des maisons qui sont autonomes. Euh, il n'y a aucun souci avec les maisons autonomes. Il y a des villages qui sont autonomes. Et c'est très bien. Et euh, Il y a des pays, des pays entiers qui sont autonomes. Et, et en plus, les pays qui sont autonomes, c'est ceux qu'on prend pour des sous-développés. Alors, eux, pour nous, pour nous, eux, ce sont des sous-développés, mais en attendant, eux, ils ne sont pas emmerdés. Ouais, ouais, ouais. Voilà, ouais, Alors que nous, euh, on est super. Euh, eux, ils vivent de ce qu'ils pêchent, ils vivent de ce qu'ils récoltent, euh, leur, vie est, euh, leur vie est bien remplie. Euh, ils n'ont pas de salaire, mais ils ont de quoi manger, ils ont de quoi se nourrir, et ils ont euh, de quoi euh, bah, faire vivre leur famille. Et euh, bah, si ça, ce n'est pas le paradis, c'est quoi Ça, il ressemble étrangement, j'irais. Par rapport à ce qu'on vit actuellement, ça y ressemble étrangement. Alors oui, moi je serais portante, hein. ah, ben, ben, ben, moi on propose un truc comme ça, je pars. Bon pour l'instant mon fils est encore un peu petit, il a que 8 ans, il a encore besoin de maman et de papa. Mais euh, j'ai sérieusement envie de partir vers ces pays, oui, ces pays euh, qui sont euh, complètement autonomes. Ils vivent de leur récolte, ils vivent de ce qu'ils s'aiment, ils, ils vivent de, ce ils ils vivent de, de tout. Ça ne les empêche pas, ça empêche pas les enfants d'aller à l'école parce que l'école du village est gratuite. Et quand j'ai gratuite, elle est gratuite, gratuite. Donc ça empêche pas les enfants d'aller à l'école parce que je me suis renseignée quand même. Ouais, ouais. Si je vous dis ça, ce n'est pas parce que. Non, je, je regarde, comme je vous ai dit, je regarde les trois chaînes les plus importantes et ils, ils parlent souvent des pays euh, qui sont autonomes, des villages qui sont autonomes, et de comment ils vivent, et, et de ce qu'ils font. Ben, moi, je serais partante, mais je serais partante à 200%. Euh, et et s'il faut, euh, faut, oui, parce que c'est une autre vie, on n'a pas cette vie-là, c'est une vie tranquille, c'est une, une vie de labeur, certes, c'est une vie de labeur, mais euh, vous ne payez rien à côté, vous n'avez pas... Vous n'avez pas besoin de payer d'impôts, vous n'avez pas besoin de payer quoi que ce soit sur, sur quoi que ce soit. Vous n'avez besoin de rien, vous vivez indépendant. Mais c'est le rêve. Pour moi, c'est un rêve. Voilà, Alors, je ne sais pas pour vous, mais pour moi c'est un rêve. Et c'est ça que je veux faire vivre. C'est une vie comme ça que je veux faire vivre. Alors bon, peut-être que la technologie, euh, elle n'a pas que du mauvais, la technologie non plus. Elle a du bon, la technologie. Et euh, c'est bien aussi... Euh, de, de vivre avec son temps, comme on dit souvent, c'est bien aussi de vivre avec son temps. Moi, ce que je reproche à la technologie, et il y a beaucoup d'autres choses qui se passent aujourd'hui, c'est que la technologie est en notre défaveur. Elle ne travaille pas dans notre sens à nous. Elle travaille contre nous. Et, et c'est ça que je déplore. Et c'est ça que je ne veux pas. Et, et s'il faut éliminer toute la technologie pour avoir une vie saine, eh bien, éliminons la technologie. Néanmoins, je, je sais que... Dans, dans les années à venir, donc les enfants qui sont petits maintenant et qui vont grandir vont beaucoup aider à ce que la technologie aille dans le bon sens Donc bon, laissons quelques années encore, hein, on a l'éternité hein, donc euh, c'est pas quelques années de plus ou quelques années de moins qui vont changer quelque chose à la donne hein, on a l'éternité mais euh, pourquoi pas revenir euh, euh, je dirais pas aux instincts primaires mais je veux dire, pourquoi pas revenir, oui, garder juste l'essentiel, garder l'essentiel, juste garder juste Internet pour avoir des contacts avec les amis, et laisser tout le reste, laisser tout le reste. Et devenir autonome, devenir un village autonome, devenir des personnes autonomes, devenir, euh, voilà, euh, j'aurais la possibilité d'être autonome, mais suis pas toute seule, donc euh, voilà. Mais de devenir complètement autonome, j'aurais la possibilité de le faire j'aurai la possibilité. Je peux pas, pour l'instant. Je peux pas. Mais, j'ai pas dit mon dernier mot et je n'ai pas joué toutes mes cartes encore. Donc, euh, voilà. Le tout, c'est de savoir ce qu'on veut vraiment dans le fond du cœur et de lui donner vie. Donner vie à ce que vous voulez vraiment dans votre vie. Vous êtes des créateurs. On est tous des créateurs de notre vie et nous faisons vivre ce que nous, nous avons créé. Alors, si ça vous plaît d'être... Euh, bah, du coup, si, si, si ça vous plaît de payer, si ça vous plaît d'être comme, pressé comme les citrons, si, ça vous, si tout ça vous plaît, c'est très bien. Hein, vous avez le droit. Hein, oh, pff, et d'être assisté tout au long de votre vie. Vous avez le droit. Il n'y a, a aucun souci pour ça. Il n'y a aucun souci. Vous avez le droit. Il n'y a pas de jugement dans les vidéos. Jamais, il n'y a, a pas de jugement. Il y a des constats. Oui, Ça, des constats, il y en a. Hein, euh, quand je dis que quelqu'un est con, c'est qu'il est con, c'est juste un constat, ce n'est pas un jugement. Hein, Mais euh, après, au final, on est tous des, les cons quelqu'un. Donc forcément, je suis aussi, aussi con que celui à qui je dis qu'il était con, parce que on est tous des cons de quelqu'un, de, de toute façon. Donc, euh, voilà, Il n'y a pas de gens parfaits. Hein. Même Jésus euh, n'a pas, euh, pas obtenu tout ce qu'il voulait. La preuve, c'est qu'il a fini sur la croix et au final, on n'y a gagné quoi que d'elle il s'est sacrifié pour nous et au final, il... Ça, il, ça, ça servait à rien parce que regardez où on en est aujourd'hui. Regardez où on en est aujourd'hui. Ça servait à rien. Pour moi, personnellement, hein, je pense que ça n'a servi à rien. Parce que euh, les hommes, c'est euh, la division, la division, la division, la division, la division. Tout, tout est bon pour diviser, pour mieux régner. Voilà. Mais moi, je me divise toute seule. Moi, je, je, je, je me confine. Et ouais, non, moi, je ne suis pas les règles du, du gouvernement. Donc, euh, quand le gouvernement me dit de me confiner, je me déconfine. Et quand il me dit de me déconfiner, je reste chez moi tranquillement et euh, je fais ce que j'ai à faire chez moi. Et, et je, je prends de plus en plus de plaisir à être chez moi parce que j'ai mon petit coin de plantation, j'ai. Euh, j'ai ma vie de famille, j'ai mon fils euh, à qui je fais l'école et je suis super contente de lui faire l'école. Bon, aujourd'hui, ça a été relâche parce que euh, entre ce matin, je me suis fait un petit plaisir et puis cet après-midi, euh, euh, j'ai été chez le médecin. Donc, aujourd'hui, ça a été relâche, mais on va reprendre ça demain, hein, tranquillou. Euh, il ben, n'y a pas de souci. Et voilà. Et, euh, et puis surtout, surtout, surtout, il faut vivre l'instant présent. Ne vous préoccupez. Alors le passé, c'est le passé, on ne peut plus rien y changer. Par contre, le futur, on peut toujours changer quelque chose. Mais si on veut changer le futur, il faut changer le présent. Et si on veut changer le présent, c'est de le vivre tel qu'on veut le vivre, ici et maintenant. Maintenant, ce que vous êtes. Allez pas vous dire, ah oh, mais comment ça va se passer dans le futur, mais euh, qu'est-ce qu'on va devenir On s'en fout. On s'en fout du futur. Il n'est pas là et peut-être qu'on ne le verra pas, le futur. Donc, on s'en fout du futur. On vit maintenant, aujourd'hui, à chaque instant. Voilà. On donne vie aux belles choses qu'il y a à chaque instant. Et le reste, on s'en fout. On s'en fout. Ah, ils nous prévoient des choses. Ils nous prévoient des trucs, des vaches des trucs. On s'en fout. On s'en fout de ce qu'ils nous prévoient. Nous, ce n'est pas ce qu'on veut. Nous, euh, nous on n'a pas prévu ça dans notre propre programme. Alors, euh, ce qu'ils prévoient, on s'en fout. On s'en fout. C'est à nous de décider, c'est pas eux. ils sont qu'une poignée, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent si, si on se lève, si, si la, la moitié d'entre nous se lève, ne serait-ce que déjà la moitié d'entre nous se lève et, et qu'on dit, bah ben non, nous on n'adhère pas à ça. Alors, euh, très pacifiquement, on vous dit, on vous emmerde et on décide de vivre notre vie. Voilà. Ah ben, ben là... Euh, et il y en a beaucoup qui le font, et, et euh, bah oui, euh, et ils perdent de moins en moins la mise sur nous parce que euh, bah, on se réveille et puis on ne veut pas de ce monde-là, on n'en veut plus, on ne veut plus être commandé par des dirigeants euh, qui veulent notre mal en nous faisant croire qu'ils veulent notre bien, qui veulent notre mort en, faisant, en nous faisant croire qu'ils veulent notre vie, euh, qui veulent qu'on euh, qu soit malade en nous faisant croire qu'ils veulent notre santé qui veulent nous donner des vaccins euh, soi-disant pour nous protéger alors que c'est pour nous tuer, ou pour euh, que dans la suite on n'ait plus d'enfants. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Il faut arrêter, il faut arrêter. Moi, ce que j'aime, ah ouais, il y a un truc, et pour finir, pour finir hein, je, on va finir sur quelque chose de relativement rigolo, euh, ce que j'aime, c'est quand les gens ils font des réflexions du genre, euh, ah ouais, mais euh, tu comprends, euh, la Terre, elle est surpeuplée. Euh, du coup, euh, c'est normal qu'il y ait des gens qui meurent de faim. Et puis, euh, c'est normal que euh, qu ça se passe comme ça, parce qu'on est déjà trop nombreux sur la Terre. Dixit, une maman qui vient d'avoir un bébé. Je ne sais pas si vous voyez le rapport. Si tu estimes qu'on est déjà trop nombreux sur Terre, bah, fais pas d'enfants. Ou alors, tu n'es pas en relation avec ce que tu penses. Tu ne fais pas ce que tu penses. Ou tu ne penses pas ce que tu fais. Ou il y a quelque chose qui déconne. Enfin, je dis « tu », mais il y en a beaucoup. Il hein. y en a beaucoup, il y en a beaucoup, il y beaucoup. Ouais, ouais. On est très nombreux sur Terre, mais on fait des enfants. Donc, il Ça ne colle pas. Voilà, ça colle pas. Les, les gens les ne gens, savent plus où donner de la tête, au final. et euh, Ça ne colle pas. Il y a des choses qui ne collent pas. Donc, voilà... Euh, on est trop nombreux sur la Terre, mais on continue à faire des enfants, parce que oh, de toute façon, hein, comme dirait l'autre, après moi le déluge. Hein, bah, et puis, bah, et puis voilà. Voilà, voilà, voilà. Donc il est 7h20, on est euh, lundi. Et euh, bah, je vais vous souhaiter une très bonne soirée à tous, ou une très bonne journée, selon euh, bah, le jour ou à l'heure que vous verrez cette vidéo. Et euh, je vous embrasse tous très fort, et euh, soyez en paix, Vivez l'instant présent, vivez l'instant présent, faites briller euh, ce que vous avez envie de voir naître dans votre vie, faites briller, et dès que vous sentez que votre mental s'égare, euh, ramenez-le et dites non, non, non, non, non, non. c'est pas ça que je veux, c'est pas ça que je veux, oh, on est. On va avoir une petite conversation tous les deux parce que c'est pas ça que je veux, pas ça, voilà. Et vous verrez, les choses iront mieux. Alors. Euh, Soyez en paix, soyez dans l'amour, soyez dans la joie et tout le reste ne compte pas. Allez les amis, à bientôt. Je vous aime de tout mon cœur. Bye.